de Zombie Boy en passant par les Boomers qui se lancent dans les studios de tatouage pour se faire inscrire des signes chinois ou encore un carpe diem bien senti ou un classique tête de loup, là, ben on a l'impression qu'on assiste à une renaissance du tatouage. On trouve des conventions un peu partout dans le monde. Il y a des artistes qui émergent, qui sont renommés et qui sont recherchés. En plus, il y a la mode du flash, soit de prendre un dessin déjà réalisé par un tatoueur. Et que dire encore de la mode du hand qui revient carrément Non, je dis revient, c'est qu'on revient à la mode de ce qu'était le tatouage. On peut dire, là, que c'est presque universel l'idée de se faire mettre de l'encre de manière permanente sur la peau. Mais... Depuis quand ça existe tout ça et à quoi ça répond comme besoin? Aujourd'hui, à l'Histoire nous le dira, on évoque quelques jalons de l'histoire du tatouage. Première grande question, depuis quand? Si on a de la difficulté à donner une date, on pourrait dire depuis un méchant bout de temps, mais pour être plus précis, on peut dire au moins 8000 ans. L'épreuve, Premièrement, une momie de la culture Shinkoro dans le Pérou pré-Inca a une moustache tatouée sur la lèvre supérieure. Deuxièmement, Odzi, l'homme momifié dans les glaces des Alpes, a des motifs tatoués au charbon le long de la colonne vertébrale, derrière le genou et autour des chevilles, ce qui pourrait provenir aussi d'un genre primitif d'acupuncture. Troisième exemple, la momie Amounep, une prêtresse du Moyen-Empire égyptien, arbore des tatouages que l'on associe à la sexualité et à la fertilité. Mais le mot, lui, tatouage, il vient d'où? C'est comme le cas d'une pratique, on n'a pas attendu que le mot existe pour inventer la chose. En effet, si on se réfère au dictionnaire de linguistique, mais plus encore aux événements qui ont marqué l'histoire occidentale, il s'agirait d'une adaptation anglophone du mot « tato ». Un mot polynésien utilisé à Tahiti où le capitaine anglais James Cook a débarqué en 1769 et a rencontré des hommes et des femmes recouverts de tatouages. Le mot « tatau » voudrait dire marqué, dessiné ou encore frappé. Avant le mot « tatou » qui va donner « tatouage » en français, on va utiliser plutôt des termes comme « scarification »,« peinture » ou encore « tache ». Encore une fois, on n'a pas attendu le mot pour avoir la chose. Mais plusieurs marins de Cook vont adopter la pratique et vont s'en servir pour inscrire sur leur peau les marques de leur voyage. Ainsi, chez les marins, on va bientôt généraliser l'idée de se faire tatouer une angle quand on a traversé l'Atlantique. Pour ceux qui sont allés au sud de l'équateur, on conseille une tortue. Attention, là, pas d'obligation, il s'agit d'un choix personnel qui permet de montrer les événements qui nous ont marqués et dont on est fier. Le tatouage sert alors de carnet de voyage et c'est une forme de journal intime qui est au vu et su de tous. Encore une fois, ce n'est pas parce que les Occidentaux donnent un nouveau mot que ce sont eux qui ont inventé la chose. Les Maoris et les Samoas, dans le Pacifique Sud, avaient des tatouages bien avant cette période. Pour les Maoris, ces tatouages étaient une tradition établie largement répandue. Si vous vous déconfliez face à une incision douloureuse de votre motif moko, votre tatouage incomplet était le témoin de votre couardise, en gros de votre faiblesse, de votre absence de virilité. Le corps pouvait devenir aussi beaucoup plus qu'un moyen d'expression collective et intime. Il peut même devenir un casier judiciaire, et le tatouage permet d'inscrire les délits d'un prévenu afin de voir s'il était ou non un récidiviste, ou encore tout simplement pour marquer l'individu à d'un crime qu'il avait commis, ou du moins dont il avait été reconnu coupable. Sous l'Antiquité, chez les Grecs et les Romains, on tatouait les esclaves et les mercenaires pour les dissuader de s'échapper ou de déserter. Au Japon, les criminels étaient déjà tatoués au 7e siècle. Ces criminels et ces exclus au Japon, où le tatouage fut finalement condamné au milieu du 19e siècle jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, enjolivaient les tatouages de pénitenciers à l'aide de motifs empruntés aux estampes, à la littérature populaire et à l'iconographie mythique spirituelle. Sous l'Ancien Régime, en France, on utilise aussi la pratique. Dès le 15e siècle, les filles publiques, donc les prostituées, ont le nez coupé et sont marquées d'un P sur le front, le bras ou la fesse. Leurs mackerelles, celles qui s'en occupent, subissent le même supplice et sont identifiées par la lettre M aux mêmes endroits, assortie d'une fleur de lys. Le fer servant à marquer les condamnés prend en France la forme d'une fleur de lys. Puis, en 1724, d'une triple lettre, flétrissure lettrée V pour voleur, M pour mendiant récidiviste et GAL pour galérien. Ici, on ne peut s'empêcher de penser aux nazis qui tatouaient des numéros sur le torse ou les bras des juifs et des autres prisonniers dans les camps de concentration pour identifier les cadavres nus. Mais il y a des gens qui vont redéfinir les tatouages forcés sur les détenus et les exclus, notamment en s'appropriant ce passé. Primo Levi, survivant d'Auschwitz, portait des manches courtes en Allemagne après la guerre pour rappeler aux gens le crime que son chiffre incarnait. Aujourd'hui, des descendants de survivants de l'Holocauste arborent les numéros de leurs proches sur leurs bras. Ici, au Canada, la pratique existe elle aussi, et bien avant l'arrivée des Européens. Du 16e XVIe au XVIIIe siècle, la pratique très répandue du tatouage chez les Premières Nations impressionnait les Français. Le tatouage sert ici de rappel des exploits guerriers. Serpents, lézards, écureuils et tortues, ou bien fleurs, feuilles, soleil et lune, constituent les principales images tatouées. On tatouait aussi de simples traits. Plus l'homme était tatoué, plus le guerrier était reconnu comme valeureux. Les échanges et les différentes formes d'évangélisation à la française vont faire évoluer les motifs. On retrouve bientôt des croix ou encore des noms de Jésus inscrits sur le corps de certains autochtones. À partir du 19e siècle au Canada, les autochtones vont peu à peu délaisser la pratique du tatouage. Justement, au 19e siècle, ben, qu'est-ce qui se passe? on pourrait penser qu'avec les mœurs et la morale victorienne qu'on pourrait résumer par la contrainte et la mesure mais qu'on va limiter de plus en plus la pratique du tatouage mais en fait non justement ils étaient plusieurs à en avoir et pas seulement des marins des gens de l'élite aussi qui aimaient à montrer leurs tatouages sur quelques photographies à l'époque avant de les cacher par des vêtements qui enserrent tout le corps et empêchent de les voir dans le monde ordinaire on raconte que la reine Victoria avait un tigre affrontant un piton dans le dos et qu'elle se serait fait tatouer lors de son voyage au Japon. Pourtant, il n'empêche que le tatouage est peu à peu associé à l'image de la délinquance et devient le propre du peuple. Au 20e siècle, les marins constituent un des métiers qui en a le plus. En Angleterre, au début du 20e siècle, on estime que près de 90% des marins de la Royal Navy sont tatoués. Certains tatouages se faisaient à la main et c'était très, très, très douloureux. Comme les Maoris se faire tatouer sans broncher devient une preuve de virilité. Mais les choses vont changer. En 1891, Samuel O'Reilly va breveter une machine inspirée du mimeographe de Thomas Edison. Dorénavant, c'est plus rapide et plus facile de se faire tatouer. Et ça tombe bien parce que la mode reprend dans la seconde moitié du 20e siècle. Le tatouage aujourd'hui n'est plus un rituel social, il est souvent réduit à un acte individuel. Plusieurs artistes et vedettes cautionnent la pratique pour en faire un phénomène à la mode. Cependant, bon nombre de ces tatouages sont encore réalisés pour revendiquer son appartenance à un groupe ou un gang. Les significations varient selon la personne. Il peut s'agir du nom du gang, du nombre de personnes qu'on a tuées, de ses idées, etc. Et parce que la science n'arrête jamais d'avancer, on a bientôt la mode du « des tatouages » avec des séances au laser qui permettent d'effacer une erreur de jeunesse ou encore un tatouage qu'on ne distingue plus vraiment. Bon, allez, c'est à peu près ça là, pour l'histoire du tatouage, comme je vous avais dit quelques jalons. J'aurais pu vous dire aussi et vous faire la liste de toutes les grandes personnalités historiques qui ont des tatouages, comme Churchill, Roosevelt ou encore Staline, mais ça, c'est pour une autre capsule. Allez, je suis Laurent Turcot de l'Histoire nous le dira, qui vous dit T'as tout compris? Pardon, fallait que je la fasse. Allez, bye bye.